Bonjour à tous euh, Bonjour, bienvenue sur ce live consacré aujourd'hui euh, aux inscriptions au concours de recrutement de professeurs des écoles pour la session 2022. Euh, voilà, donc c'est lancé depuis, alors officiellement, euh, aujourd'hui midi. Euh, je pense que comme nous, vous avez peut-être dû rencontrer certaines difficultés à accéder à la plateforme hein, entre, entre midi et 14h. Je pense qu'on a été super nombreux à se connecter d'un coup et le, le, le serveur a du mal à... à à tenir. Euh, bref, je vais essayer, ça fonctionne. Euh, donc, vous pouvez tout à fait vous, vous, au moins, découvrir la plateforme. Alors, la fameuse plateforme Cyclad. Euh, c'est là où tout, où tout se passe donc CYCLAD pour information c'est C Y C L A D E S euh, et c'est sur celle-ci que vous allez vous créer un compte etc puis réaliser votre, votre inscription euh, sachant que vous avez jusqu'au je relis pour ne pas dire de bêtises le jeudi 17 novembre à 17 h pour vous inscrire au concours euh, c'est assez précis bien entendu on n'attend pas la dernière minute pour le faire euh, J'y reviendrai un peu plus tard, mais mieux vaut, euh, euh, vaut bah, s'y prendre le plus tôt possible. Alors, bien entendu, posément, on n'est pas pressé, on a un mois, grosso modo, à deux jours près. Euh, donc, on prend le temps de, de, de le faire posément, voilà, quand, euh, quand le week-end, en soirée, peu importe. Mais ça sera important de le faire, euh, voilà, pas attendre la, première, la dernière minute parce que... Parce que peut-être que vous aimeriez vous relire, voir si vous n'avez pas commis de, de, de petite erreur d'académie, pour vous rassurer tout simplement. Hein. Donc euh, voilà, essayez de vous y prendre euh, un petit peu tôt. Euh, bien entendu, je ne peux pas euh, faire ce live sans faire un petit coucou à la promo Marie Curie, hein, la promo euh, Fort Prof euh, des préparation au concours 2022. Je sais qu'ils sont euh, pas mal au que vous êtes pas mal au travail, hein. euh, voilà, on en a écho euh, par les professeurs, euh, par vous, hein, vous à au téléphone, donc euh, voilà, on sent que ça y est, l'année est lancée, vous avez trouvé vos marques, vous êtes, euh, vous êtes euh, en plein travail de révision de vos sujets, vos supports de travail, les ressources, etc. Donc c'est plutôt, plutôt ultra positif, et d'ailleurs les commentaires, on vous l'a écrit euh, vendredi dans, dans le mail, hein, les commentaires sont super positifs aussi de vos professeurs, donc on est assez... Euh, assez très optimiste pour les, les, la, la réussite de cette année, vraiment. Donc, euh, donc euh, voilà. Donc écoutez, je pense qu'on va peut-être pouvoir, euh, peut pouvoir commencer. Allez, c'est tout bon, j'ai le top départ de, de Jade, bien entendu, qui, <rire> qui m'accompagne et qui est à côté de moi. Euh, alors, ce que je vous propose, c'est de revenir quelques instants sur les conditions d'éligibilité au concours. Vous êtes assez euh, nombreux encore à nous, nous solliciter à ce sujet. Euh, on reviendra un peu sur, sur, sur les critères assez, euh, mais là on est conditions de légilité. ouais oui je vais revenir dessus, euh, voilà, assez nombreux à, à, à, à nous demander, les attestations de secourisme de natation, quand est-ce qu'on est qu doit les passer, quand est-ce qu'on va les publier, etc. Euh, je vous donnerai un, un, un conseil qui me semble assez important, et puis on découvrira ensemble la plateforme. Euh, donc, les conditions d'éligibilité, euh, Donc vous avez bien sûr le concours externe, le concours troisième voie, le concours interne, euh, je l'ai euh, effectivement déjà dit. Vous pouvez euh, vous inscrire à un ou à plusieurs concours, je le répète, vous recevrez donc plusieurs convocations et il faudra donc euh, répondre au moment des épreuves d'admissibilité à la bonne convocation, parce que sur votre espace, on le verra, vous avez une un, un, un, un petite rubrique « Mes documents » et c'est là où seront publiés ou sera publié votre ou vos convocations en fonction de votre nombre d'inscriptions au concours. Euh, alors, euh, peut-être, oui, effectivement, j'ai de me soumettre une petite question. Est-ce que vous savez tous à quel concours vous êtes éligible euh, voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions hein, en, en, dans le, en commentaire de, de, de ce live. Euh, Jade et Yves sont aux commandes pour essayer de, de vous répondre. Euh, si, bien entendu, il y a des questions qui vous viennent ensuite, on prendra bien entendu le temps d'y répondre individuellement. Euh, les attestations de secourisme et de natation. Alors oui, elles sont nécessaires pour le concours. Non, vous n'en avez pas besoin de suite pour vous inscrire au concours concours euh, donc elles sont pas demandées tout de suite mais en fonction des académies vous, vous le verrez tout à l'heure elles peuvent vous être demandées en cours d'année ou, euh, ou un petit peu plus tard, ou un petit peu plus tôt, en fonction des académies, c'est assez variable. Là, par exemple, pour Paris, je sais que c'est avant euh, le 21 janvier. Euh, J'ai vu que sur Amiens c'était avant le, le, le mois de mars. Donc, en fonction des académies, c'est assez variable. Quoi qu'il en soit, le ministère nous dit bien qu'elles qu vous seront demandées au plus tard, au moment des, des, des, des, de la date des publications, des résultats des épreuves d'admissibilité. Euh, moi, mon conseil, c'est de les réaliser maintenant. Euh, 50 mètres nage libre, attestation de secourisme, ça peut être auprès des pompiers, auprès de la Croix-Rouge, etc. Euh, pour la, la, la natation, c'est euh, bien sûr sous le regard euh, avisé d'un maître nageur, hein, une personne qui pourra attester euh, de votre capacité à nager ces 50 mètres. Euh, si vous avez un petit peu de temps maintenant, faites-le. Euh, on est encore au, au début de la prépa ou de votre préparation. Euh, très sincèrement, ça vous embêtera à partir du mois de janvier, décembre, etc., de devoir consacrer une journée ou une demi-journée à réaliser ces attestations. Vous aurez bien d'autres choses à faire. Et puis, euh, et puis on ne sait pas, peut-être qu'on n'est on pas à l'abri d'une nouvelle vague Covid. Hein. Je ne, ne le souhaite pas, mais euh, sait-on jamais. Donc, il ne faudrait pas qu'ils prennent la décision de nous refermer les piscines, etc. Donc, voilà. Là, on est sur une période un petit peu calme, si je puis dire. Donc, si, euh, si vous avez la possibilité, vous avez un petit peu de temps, réalisez-les maintenant. Euh, autre conseil, donc on, on va se, se regarder un petit peu comment fonctionne la, la plateforme Cyclad. Euh, on va se créer un compte, etc. Ensuite, il faudra vous connecter régulièrement sur cette plateforme. Euh, alors, quand je dis régulièrement, on va commencer un peu, je ne parle pas de tous les jours, hein. mais euh, voilà, de temps en temps, voir s'il n'y a pas euh, des informations qui vous sont apportées directement euh, euh, sur votre espace, si vous n'avez pas un nouveau document, si, euh, je ne sais pas, il ne pas les dates de, de, de, de téléchargement de vos attestations, etc. Sait-on jamais, euh, de temps en temps, ça ne coûte rien de se connecter sur la plateforme et de voir euh, que tout va bien et que vous n'êtes pas, euh, pas sollicité pour euh, X ou Y pièces justificatives. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous ai préparé. Euh... j'ai fermé. Voilà. Je vous ai préparé des petites captures écran euh, de toutes les étapes. Comme ça, vous pourrez euh, les visualiser étape par étape, mettre pause sur la vidéo. Euh, je, voilà, des petites captures écran étape par étape de l'inscription au concours. Euh, moi, j'ai réalisé une inscription donc, sur l'Académie de Paris. Euh, J'ai fait un, un, un petit zoom aussi sur une autre académie, celle d'Amiens, hein, vraiment euh, par pur hasard, euh, pour vous montrer les spécificités de, de, de, entre Paris et les autres académies, notamment euh, sur le choix des départements. Euh, et puis, euh, voilà, c'était pour, pour information. Donc là, on est sur la page d'accueil de cyclade Donc, vous allez commencer par vous créer un compte. Donc, vous voyez, rien de bien compliqué. On vous demande votre nom de famille, euh, votre nom de naissance, euh, votre date de naissance, effectivement. Euh, on vous demande aussi, hop, vous voyez, là, je l'ai rempli. Donc, date de naissance, département de naissance, ville de naissance, votre adresse mail. On vous demande de créer un mot de passe. Donc, vous remplissez toutes ces petites informations. Donc, un formulaire tout à fait simple à remplir. Une fois que c'est fait, donc on valide, créer le compte et là, une petite pop-up s'ouvre en nous disant euh, qu'on a reçu, suite à la création de ce compte, qu'on a reçu un mail de confirmation. Effectivement, je vous ai fait une petite capture écran de ce mail-là. Donc, comme pour toute création de compte, hein, finalement, vous avez juste à cliquer sur le lien afin de confirmer votre compte. Une fois que c'est fait, alors. En fonction des boîtes mail, je, je, je le répète assez souvent, mais on a tellement de mauvaises surprises que je préfère le dire. Euh, vérifiez vos spams. D'ailleurs, je crois qu'ils vous le disent hein, dans la capture ci-dessus. Vérifiez vos spams, on n'est pas à l'abri. Très sincèrement, une fois que j'ai fait ma, mon, mon, ma création de compte, je pense que, grosso modo que moins d'une minute après, je recevais l'email. Donc, voilà, n'hésitez pas à, à, à consulter vos, vos spams. On ne sait jamais, pour x ou y raison, que ça arrive dans la mauvaise boîte de réception. Donc, on nous dit qu'on a bien cliqué sur le lien et que notre compte a bien été activé. Première étape, on a créé notre compte. Donc là, on clique tout simplement sur euh, retour à la page de connexion. Hop, et on arrive là. Là, on est à l'intérieur de Cyclades et euh, donc chaque personne a un compte propre sur Cyclade. Et sur chaque compte, on a la possibilité de s'inscrire, d'accéder à ces documents, d'accéder aux formulaires et aux pièces justificatives qui nous sont demandées pour justifier de notre éligibilité à tel ou tel concours. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est et en tout premier lieu, c'est de nous inscrire au concours. Alors, quand on clique sur « M'inscrire », on arrive en 1 sur euh, ce, ce, cette petite capture-là, où on nous demande quoi, si on veut s'inscrire à un examen, à un concours ou à une autre certification. Nous, on veut s'inscrire à un concours, donc on va cliquer sur concours. Ensuite, on nous demande, très bien, vous souhaitez vous inscrire à quel concours Au recrutement de l'éducation nationale. Donc, on clique sur euh, cette possibilité-là. Alors, ce qui est assez pratique, c'est que qu'on euh, on a, on a toujours le récapitulatif sur la droite. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a cliqué sur concours de recrutement de l'éducation nationale. Et là, on nous demande quoi euh, Recrutement enseignant, non enseignant. Nous, ce qu'on veut, c'est devenir enseignant. Donc, on clique sur recrutement enseignant. Par la suite, on nous demande si c'est pour le premier degré ou le second degré. En l'occurrence, nous, c'est le premier degré. Et encore une fois, hop, vous voyez que ça s'incrémente sur la droite. Alors là, on nous demande si on veut s'inscrire à la session 2021 ou 2022. Bien entendu, on s'inscrit à la session 2022. Et là, on nous demande dans quelle académie on souhaite s'inscrire. Donc, à vous de choisir l'académie dans laquelle vous voulez vous inscrire. Sachant qu'on euh, peut s'inscrire dans plusieurs euh, catégories de concours à savoir externe, troisième voie, etc. Mais aussi, si vous avez cette possibilité d'être mobile, euh, vous pouvez également vous inscrire dans plusieurs académies. Donc, bien entendu, si on a une famille et qu'on est installé depuis, euh, voilà, qu'on est installé, on va s'inscrire dans l'académie de, de la plus proche enfin, à laquelle on appartient. Euh, si vous êtes mobile, vous pouvez vous inscrire dans une autre académie. C'est-à-dire que vous pouvez vous inscrire au concours externe et troisième voie de n'importe quoi de l'académie de Besançon et à la fois externe et troisième voie de l'académie de Rouen parce que euh, x ou y raison, vous avez de la famille, etc. Par contre, chaque concours et donc chaque académie vous obligera à, à réaliser plusieurs inscriptions. Donc moi, en l'occurrence, pour cette inscription, ils me sont... oui, j'ai choisi l'académie de Paris. Donc là, j'ai tout mon, mon, petit ré, mon petit rétrospectif euh, avec mon dernier choix, Académie de Paris. Et on énumère en dessous toutes les possibilités de concours euh, auxquels je peux prétendre dans l'Académie de Paris. Donc là, cette page récapitulative, j'ai juste à valider en bas à droite. Donc là, encore une fois, on me demande de prendre connaissance. Il faut valider comme quoi on a bien lu, on a bien pris connaissance des différents concours auxquels je suis susceptible de pouvoir m'inscrire dans l'Académie de Paris. Donc, je coche, je fais suivant. Encore une fois, tout simplement une petite coche. Alors, celle-ci, si je ne dis pas de bêtises parce que je suis un peu trop loin. Du coup, je me la suis imprimée. Euh, on vous demande tout simplement la véracité des informations euh, communiquées. Voilà, donc c'est une petite coche de, de, de validation euh, comme quoi vous euh, êtes en accord avec tout ce que vous avez déclaré. On coche, on fait suivant. Et là, on arrive un petit peu dans le vif. Donc, qu'est-ce qui nous est? Euh, du coup, demander. Donc, je reprends la petite coche, à moins que, même pour vous, vous ne devez pas beaucoup voir. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc, dans ce formulaire-là, donc on est sur la phase d'identification, on reprend toutes mes coordonnées. Euh, finalement, ça s'incrémente automatiquement, puisque je vous rappelle qu'on a créé notre compte. Donc, automatiquement, ils reprennent certaines, certaines informations, euh, bien les vérifier. Effectivement, ils vous demandent, vous voyez, votre situation de famille. Euh, ils vous demandent hop, numéro de téléphone, adresse email, etc. Donc, on saisit bien toutes ces informations et on vérifie, euh, bien entendu, qu'elles sont cohérentes. Et on clique sur « Suivant ». Alors, là, je vais grossir un petit peu. Information personnelle, on nous demande si on a besoin d'un aménagement des épreuves euh, au titre d'un handicap. Euh, donc, on vous demande si vous, avez, si vous êtes euh, en situation de handicap ou pas. Vous ne l'êtes pas, vous cochez non, vous cliquez sur suivant. Vous l'êtes, effectivement, vous allez cliquer sur oui. Et on vous demandera, malheureusement, on est un peu catégorisé, mais de, de, dans quelle catégorie vous appartenez, euh, si vous avez besoin d'un aménagement des épreuves, etc. Une fois que c'est fait, on clique sur Suivant. Ici, toujours dans les informations personnelles, vous voyez, vous avez le déroulé en haut, Ah, je vous ai mis voilà, la liste des différentes possibilités, euh, à quel, si vous, avez, vous êtes en situation de, de, de, de handicap, voilà, vous devez cliquer effectivement en fonction de votre, de votre situation. Là, on change de rubrique, on passe dans recrutement présenté. Alors, on nous demande le secteur, à savoir si on souhaite passer le concours dans le public ou dans le privé. Bien entendu, à chaque étape, on fait suivant. Dans la page suivante, on nous demande si, donc on a bien stipulé qu'on voulait passer le concours dans le public ou dans le privé, hein, en fonction de vos, de, de vos choix. Et là, pour ma part, dans public, et dans quel concours je souhaite présenter. L'externe, l'interne, le premier concours interne, troisième concours. On sélectionne une valeur, on clique sur suivant. En l'occurrence, j'ai choisi le CRPE public externe. Alors, on passe, donc on a terminé le recrutement présenté, on passe sur la situation actuelle. On va vous demander votre, votre profession. Euh, alors, tout n'y est pas. La liste n'est pas exhaustive, loin de là. Donc, effectivement, il se peut que vous ne vous retrouviez pas dans la sélection proposée par CITLAD. Euh, auquel cas alors, pas d'inquiétude, hein, c'est même précisé sur le site du, du, du ministère. Euh, si l'intitulé exact de votre profession n'est pas dans la liste proposée, certains intitulés peuvent peut-être convenus. Par exemple, personnel de la fonction publique ou agent titulaire de la fonction publique territoriale ou hospitalière, agent non titulaire de la fonction publique, salarié secteur industriel, salarié secteur tertiaire, profession libérale. Donc, je pense que ce sont les catégories les plus euh, courantes, euh, entre guillemets. Donc, si vous ne savez pas trop euh, comment vous positionner, vous pouvez toujours présélectionner une de ces catégories-là. Donc, vous en choisissez une et vous cliquez sur Suivant. Donc là, en l'occurrence, situation actuelle, c'était la situation professionnelle. Ensuite, c'est information supplémentaire. Nous, notre vœu, c'est pour l'Académie de Paris. Donc, en l'occurrence, on est sur paris en Tramuros, on n'a pas trop le choix. Par contre, c'est dans information supplémentaire, si vous présentez le concours dans une autre Académie de Paris, que, que l'on vous demandera vos vœux d'affectation, donc les départements. Donc, quand j'ai fait mon, une inscription parallèle dans l'Académie de d'Amiens, c'est là où on va dire, bon, ben, je veux les dé départements de l'Oise ou de la Somme ou de, etc. Donc, en fonction de vos voeux, vous, vous dites, bon, ben, bon en numéro 1, j'aime beaucoup être affectée dans le département de l'Oise, en numéro 2, dans le département de, de la Somme, et etc. Donc, c'est là où vous allez hiérarchiser vos souhaits de département. Une fois que c'est fait, on clique sur « Suivant ». Donc, j'en viens à mon académie, de, de, de, de, effectivement, de Paris. Et là, on passe dans formation et on vous demande diplôme, titre ou dispense. Donc, en l'occurrence, si vous passez le concours externe parce que vous avez un master 5, un master 2 euh, ou euh, voilà, peu importe, il faut, le, le, le ministère Cyclade a besoin de connaître votre niveau de formation. Donc, il faudra remplir si c'est un Bac plus 5 ou euh, si on est sur une inscription en M1. Vous pourriez suivre un M1 et, et, et être éligible à la troisième boîte, c'est tout à fait possible, etc. Donc là, vous choisissez le euh, niveau de diplôme qui vous correspond. Euh, bien entendu, on clique toujours sur Valider. Un peu. Donc, après vous avoir demandé votre formation, on vous parle des preuves. Ça, c'est la petite nouveauté, puisqu'on va vous demander si vous souhaitez présenter l'oral de langue étrangère, ou langue étrangère, pardon, c'est la langue vivante étrangère. Donc, vous avez la possibilité de dire <cười> m'inscrire ou ne pas m'inscrire. Si on coche « m'inscrire », on vous demandera ensuite de préciser la langue choisie entre allemand, anglais, espagnol ou italien. Encore une fois, on sélectionne et on clique sur « suivant ». Et là, on arrive à la fin puisqu'on vient de passer épreuve et on a notre récapitulatif. Donc, on va zoomer un petit peu plus. Donc là, on voit bien qu'on reprend euh, donc mon numéro de candidat. Donc vous aurez le bien entendu, recrutement présenté. Donc c'est le concours externe que je souhaiterais passer dans le public, donc c'est le public externe. On reprend toutes mes informations personnelles à vérifier. Ma situation, donc la situation du candidat, euh, situation de famille, euh, nombre d'enfants. Euh, Profession, etc. On reprend les informations personnelles, notamment sur le handicap. Mon vœu d'affectation, donc en l'occurrence pour l'Académie de Paris, ben c'est Paris. Euh, diplôme, titre, euh, donc au niveau master. Et, euh, et on est bon. Donc là, on a le récapitulatif de notre inscription. Donc il continue, hein, c'est assez long. Voilà, donc on me dit que je suis bien inscrit, inscrite, en l'occurrence en français, en maths et à l'épreuve d'application. Euh, et que par la suite, je suis aussi inscrite, hein, bien entendu, sous réserve de passer les épreuves d'admissibilité, euh, en leçon, en entretien avec le jury, EPS, euh, voilà, euh, projection dans le métier de professeur des écoles, et que je me suis inscrite à l'option LVE allemand. On clique sur Suivant. Et là, on arrive dans Engagement. Donc, euh, hop, je zoome un peu. Donc, on vous redit un petit peu hein, les, les, les conditions exigées pour concourir, comme quoi elles peuvent être vérifiées par l'administration jusqu'à la date de votre nomination. Donc en gros, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas mentir sur votre statut, vos diplômes, etc. Euh, voilà, et on vous prévient un petit peu du, du, de, de ce risque de, de, de fraude, et qu'en cochant cette case, je m'engage à fournir au service chargé de mon inscription, euh, à la date qui me sera indiquée, toutes les pièces justificatives, on va le voir tout de suite, qui me sont donc, qui me seront demandées, que je, reconnue, que je reconnais avoir pris connaissance des conditions d'inscription, donc d'éligibilité, et que j'accepte de me conformer aux présentes dispositions. On enregistre. Et là, on retrouve votre numéro de candidat, comme quoi mon inscription a bien été prise en compte donc, le 19 octobre à 14h17, quand j'ai fait la mienne. Euh, mon numéro d'inscription, c'est la 1. Euh, voilà, que nous avons bien jusqu'au 17 novembre 2021, 17h euh, pour modifier. Donc, pareil, on n'attend pas 16h59 pour le faire, mais pour modifier son, son inscription et qu'on euh, a également à disposition sur notre espace Cyclade le récapitulatif de notre inscription, la liste des pièces justificatives indispensables pour la suite de, de, de notre recrutement, euh, et que ces documents sont mis à disposition dans votre espace candidat Cyclade, rubrique Mes documents. Donc on va tout de suite aller voir. Alors je vous ai mis effectivement pour information. Vous recevez un email de validation de votre inscription. Donc, vous avez et le récapitulatif sur votre espace cyclable et euh, également une confirmation par email. Alors, maintenant, euh, maintenant que c'est fait, vous avez la possibilité de revenir et de modifier votre inscription. C'est donc jamais. Vous vous apercevez que en langue vivante étrangère, vous avez coché espagnol. Oh là là, absolument pas, je me suis trompée. Qu'est-ce qui m'a pris Je voulais cocher italien. Donc, vous avez la possibilité de modifier votre transcription. Donc, pour là, on va cliquer sur mes inscriptions. Vous tombez sur une petite, une petite rubrique sur laquelle on clique. Et quand on clique, on a... Le récapitulatif qu'on a trouvé tout à l'heure de notre inscription avec la possibilité de modifier. Et là, vous revenez en fait au début et vous allez devoir revalider étape par étape. Donc, je vous rappelle le petit listing qui était en haut. Vous allez revalider étape par étape et modifier éventuellement euh, bah, votre option de langue vivante étrangère, euh, de, italien pour espagnol ou peu importe, une autre modification. Ce qui nous intéressera aussi, ce sont ces fameux justificatifs. Donc, dans cette rubrique « Mes justificatifs », on clique dessus. Et là, on retombe sur la petite rubrique. Alors, pourquoi j'ai mis cette petite rubrique à chaque fois Imaginez, vous vous inscrivez à plusieurs concours. Eh bien, vous aurez plusieurs petites rubriques. Vous aurez la rubrique, par exemple, pour l'Académie de Paris. En ce qui me concerne pour l'Académie d'Amiens, vous pourrez avoir une rubrique pour euh, j'ai n'importe quoi. Hein, vous, êtes, vous vous inscrivez au CRPE externe dans l'Académie de Nantes, mais aussi au CRPE troisième voie dans l'Académie de Nantes. Et auquel cas, vous aurez deux petites rubriques. Donc, c'est intéressant. C'est pour ça, en fait, que je, je, je, je les ai mises. Et si vous voulez les justificatifs par rubrique, il faut cliquer à chaque fois sur la rubrique. Donc, je clique sur mon inscription au CRPE externe public dans l'Académie de Paris. Et là, j'ai la liste des documents qui me sont demandés. me tombe un petit peu plus. Voilà, que ce soit lisible de tout le monde. Donc déjà, qu'est-ce qu'on nous dit Demande de pièces justificatives version 1. À déposer en ligne, donc sur votre espace, entre le mardi 19 octobre, donc aujourd'hui en fait, et le vendredi 21 janvier, minuit, 23h59, exactement. On vous demandera quoi Documents justifiant de votre identité. On vous demandera vos diplômes, attestations ou équivalences. On vous demandera votre fiche individuelle de renseignement, cette fameuse fiche euh, nouvelle hein, pour, euh, pour la nouvelle épreuve, notamment de, de, de, de CSE. Une fois que ça sera fait, quand vous serez sûr de vous, ils vous disent en cliquant sur « j'ai fourni toutes les pièces », vous validez que vous avez fourni toutes vos pièces. Vous ne pourrez plus les modifier et vos pièces pourront être étudiées. Donc, vous allez ajouter, ajouter, ajouter et cliquer sur « j'ai fourni toutes les pièces ». Et ça sera donc euh, irrévocable. On vous demandera également, encore pour l'Académie de Paris, les dates, les dates, les délais sont variables d'une académie à l'autre. C'est pour ça que je prends le temps de, de revenir dessus. Vérifiez bien mes justificatifs parce qu'en fonction de votre académie, euh, par exemple pour ramien je crois que c'était le fin mars, euh, d'autres académies ça peut être décembre, je dis n'importe quoi, ou, ou avril, peu importe. Donc c'est important que vous ne passiez pas à côté de cette étape là. Donc là on nous dit également euh, que la photocopie de l'attestation de qualification en natation est à déposer également sur, euh, sur cet espace-là, tout comme la photocopie de l'attestation de qualification en secourisme, aussi pour l'Académie de Paris avant le 21 janvier. Et encore une fois, une... quand c'est fait, j'ai fourni toutes mes pièces et euh, on ne pourra plus modifier euh, les pièces que nous aurons publiées sur notre espace. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans l'espace, euh, donc, mes documents, euh, on vous présente euh, un petit peu les différentes pièces justificatives. Donc, euh, ça reprend, hein, vous voyez, mon adresse, etc., à l'heure à laquelle je me suis inscrite. Et donc, ce document est disponible dans mes documents, comme son nom l'indique. Euh, donc, on me dit que euh, pour justifier ma nationalité, photocopie de la carte nationale d'identité ou de mon passeport. Euh, on me dit qu'il faut une photocopie du diplôme, du titre requis ou des documents permettant de remplir la condition de diplôme pour, par exemple, le, le niveau licence en interne ou le niveau master en euh, externe. La fiche individuelle de renseignement. Donc ça, c'est les, le, les conditions pour concourir. On va aller la retrouver tout à l'heure. Et voilà, pour les documents, les de, de, attestations pour la natation et pour le, le secourisme, on vous précise la nature des documents. Euh. Voilà. Alors, cette fameuse fiche de renseignement, donc on nous demande pour Paris de la publier avant le mois de janvier. Elle se trouve où Eh bien, elle sera dans les formulaires. Toujours ma petite rubrique sur laquelle je coche. Et euh, les formulaires, Donc, elle est là. Je clique, je télécharge le document. Ce document, le voici. De toute façon, on avait un exemple hein, de, de, de la composition de ce document dans, dans l'arrêté du mois de janvier hein, qui, qui annonçait la réforme du concours. Donc, ce document, je vais essayer de vous mettre voilà, en meilleure qualité. Hop. Donc, c'est celui que les stagiaires Fort-Prof hein, composent à l'aide de, de, de, de leurs professeurs de CSE, où on vous demande études et formations initiales, donc diplôme, titre, qualification, euh, date d'obtention des diplômes. On vous demande formation, stage, expérience professionnelle, donc intitulé, organisme, activité avec la durée, bien entendu, de chacune de vos expériences. Et on vous explique un petit peu comment, euh, comment, comment la remplir. Donc, vous voyez, elle est, si je dézoome, elle est ultra courte, euh, cette fiche. Par contre, elle va être ultra importante. Donc, c'est pour ça qu'il est important de bien la penser euh, pour proposer quelque chose de structuré et qui soit surtout en votre faveur. Euh, ça servira un peu à cet entretien de motivation. Donc, il faut absolument qu'elle soit euh, très bien pensée et qu'elle... Euh, qu'elle amène le jury là où vous souhaitez, euh, là où vous souhaitez les, les, les amener. Voilà, j'arrête le petit partage de documents. Donc, on a vraiment vu euh, toutes les étapes d'inscription au concours. Euh, Peut-être des questions auxquelles je pourrais éventuellement répondre ou alors est-ce qu'on est à jour sur, euh, sur, euh, sur le chat, enfin, sur euh, le message Euh, Peut-être une question. Le doc secourisme. Ah, alors oui, effectivement. Donc, euh, bizarrement, ou pas, ça nous arrange tous, je pense, euh, il n'y a pas de date de péremption. Aux, euh, aux attestations de natation, donc de 50 mètres nage libre et euh, de, euh, de secourisme. Du moment que l'attestation euh, fait partie de celle réclamée par le ministère, euh, même si vous avez réalisé une attestation de secourisme il y a 15 ans, celle-ci ça, ça sera toujours valable. Encore peut-être que vous ayez gardé le le petit certificat, le petit diplôme. Mais, euh, mais voilà, il n'y a pas de date de péremption. Si vous avez un doute sur euh, l'acceptation la, de l'attestation la, de, de, de que vous avez en poche, euh, vous pouvez directement vous rendre sur le site du MEN, donc du ministère, en l'occurrence sur devenir enseignant. Euh, ils ont des facs, une foire occasion qui est pour le coup très bien faite, euh, où vous avez pas mal de réponses. Et en l'occurrence, vous avez la liste de toutes les attestations acceptées et celles qui ne sont pas acceptées. Donc, si vous avez un petit doute, allez jeter un oeil, ça peut toujours valoir le coup d'être rassuré tout simplement sur la, la valeur de, de son attestation. Euh, je rappelle les conditions d'éligibilité. Alors, les conditions d'éligibilité au concours. Donc, vous avez la possibilité d'être éligible au concours externe et ou, troisième voie, et ou interne. Pour être éligible au concours externe, vous devez euh, soit être titulaire d'un Master 2 ou en cours de passation. vous devez être euh, parent de trois enfants, vous devez être sportif ou sportif de haut niveau. Alors, pareil pour les parents de trois enfants, allez consulter les facs humaines. Euh, effectivement, euh, parfois, ben, je pense à une maman, elle a porté deux enfants, euh, le troisième est celui de son conjoint, on est sur une garde alternée. Et bien, effectivement, euh, sous, sous, sous preuve, entre guillemets, jugement, euh, impôts, etc., et il est tout à fait possible euh, de, de, de, de justifier que cet enfant bah, vit bien avec vous, euh, qu'il est sous votre toit et que vous en êtes aussi responsable. Euh, et donc, ça peut rentrer dans les conditions des trois enfants. Donc, allez consulter les facs d'humaine, effectivement, parce qu'elles sont super bien faites pour ça. Euh, concours troisième voie. Euh, il vous faut justifier de cinq ans d'ancienneté dans le secteur privé, euh, cumulé ou pas, euh, je ne sais pas, vous avez pu travailler trois ans, je vais faire une pause de un an, puis retravailler un an, puis retravailler un an, bref, il faut que en tout, vous puissiez justifier d'au moins cinq ans d'ancienneté dans le privé, euh, sachant qu'on euh, va vous demander éventuellement les certificats de travail, les soldes de tout compte, les bulletins de salaire, bref, tout moyen possible euh, de justifier ces cinq ans. Euh, encore une fois, j'ai des stagiaires qui ont travaillé à l'étranger. Euh, Renseignez-vous auprès du rectorat, parce que l'année dernière, j'ai une stagiaire, si je ne dis pas de bêtises, dans l'Académie la, ben de Paris. Elle a fait traduire ses bulletins de salaire afin de prouver euh, qu'elle avait bien travaillé dans le secteur privé à l'étranger. Euh, donc, En l'occurrence, c'était en Angleterre, mais qu'elle avait bien travaillé pendant euh, plus de cinq ans. Donc, si tel est le cas, renseignez-vous auprès du restaurant, ça peut valoir le coup aussi d'être euh, éligible à plusieurs concours. Concours interne, euh, vous êtes titulaire de la fonction publique ou l'avez été, bref, pendant plus de trois ans, euh, et vous êtes surtout euh, titulaire d'un niveau licence, donc BAC plus 3. Sachant qu'en fonction de votre parcours, encore une fois, vous pouvez être éligible à un ou plusieurs concours. Là, on ne réfléchit pas trop, on s'inscrit à tous les concours euh, et on verra en fonction, Alors en principe c'est sur fin d'année civile, euh, début d'année, euh, fin d'année civile, voire un petit peu plus tard, début d'année, plutôt début d'année civile, euh, le nombre de postes. Vous aurez le nombre d'inscrits par concours, vous aurez le nombre de postes et vous verrez où est-ce qu'il est le plus intéressant pour vous de passer le concours. Sachant que, bien entendu, entre le nombre d'inscrits et le nombre de présents, il peut y avoir 30, 40, 50 de désistements. Donc, ça, c'est aussi à prendre en compte. Euh, Renseignez-vous sur les, les, les stats du CRPE 2021. Euh, je sais qu'elles ont, euh, ont été publiées, donc ça peut être assez intéressant de voir un petit peu euh, où est-ce qu'il est le plus intéressant de, de passer le concours pour vous. Et du coup, vous répondrez à la bonne convocation. Surtout, ne pas se tromper de convoque. Euh, fiche de présentation, où la trouver Donc, elle est dans mes formulaires. Quand vous aurez euh, le, le, le, créé votre compte Cyclade, fait votre inscription, etc., automatiquement, dans mes formulaires, vous retrouverez euh, cette euh, fiche de, de, de, de présentation, bien entendu. On vous aide à la préparer chez Fort-Prof. D'ailleurs, le premier cours de CSE est passé, donc on a commencé à en parler. Le but, c'est au travers des exposés des stagiaires, vous et des autres, de vous poser les bonnes questions et de vous amener à monter correctement votre, votre, votre fiche de présentation. Nous conseillons de choisir l'option LVE. Très sincèrement, si vous avez euh, un bon niveau en anglais, allemand, espagnol, italien, donc en gros, vous savez tenir une, une, une, une conversation, euh, que euh, c'est un, un niveau, effectivement, fin de lycée, le, le, le tout, effectivement, c'est que vous soyez en mesure de tenir une conversation, même si, effectivement, vous avez le droit au, au, au dictionnaire, euh, vous, voilà, tenir une conversation, ne pas faire reformuler le, le, le jury, etc. Si vous êtes dans cette situation-là, oui, franchement, foncez, euh, Seuls les points au-dessus de 10, on vous le rappelle, sont retenus. Donc, ce n'est que du plus. Vous n'avez rien à perdre. Donc, vraiment, euh, moi, je ne réfléchis pas. C'est que ça peut, ça, peut, ça peut vous faire basculer, en fait. Hein. Ça peut vous permettre d'obtenir le concours. Donc, oui, je vous conseille de passer cette épreuve si vous avez le niveau requis. Si, par contre, ça vous oblige à faire une super remise à niveau en anglais et allemand euh, que vous ayez besoin de, de, de, de, de, de travailler à fond cette discipline-là, etc., où vous avez un, un niveau extrêmement bas, là, ça me coûte de se poser la question, est-ce que je me lance ou pas euh, Là, je, je vous donne le conseil de, oui, présenter cette épreuve euh, sans réfléchir si vous avez, si vous avez le, le, le niveau, euh, niveau requis. Ouais. LVE, est-ce que Fort -Prof nous y prépare Oui, effectivement, Fort prépare à l'épreuve... Euh, optionnel de langue vivante étrangère, euh, on a des, des, des professeurs un peu coach en fait, hein, qui sont là pour euh, vous guider euh, au travers de points très réguliers euh, sur votre apprentissage et de votre présentation personnelle et votre moyen d'exploiter les documents pédagogiques. Pour cela, vous avez une source hein, de documents qu'on met à disposition sur l'extranet. Euh, ça peut être des documents, parce que vous allez en avoir un. Hein. Euh, ça peut être un article, ça peut être un extrait de programme, ça peut être euh, votre, euh, je ne sais pas, une production d'élèves, etc. Donc, on vous aide à être à l'aise sur l'exploitation des documents et surtout sur leur justificatif pédagogique. C'est-à-dire que euh, j'ai ce document, euh, en quoi il peut m'aider en classe et dans votre présentation, ça va être aussi, ce n'est pas simplement une déclinaison de, de, de, de, de votre identité, c'est euh, « bon ben voilà, moi je veux faire prof, euh, pour quelles raisons euh, je présente cette épreuve-là et euh, en quoi la LVE euh, a selon moi toute sa place au sein de l'éducation nationale, etc. » Enfin ça, vous le verrez avec votre prof, mais oui, le prof est vraiment là pour vous guider dans la préparation de cet oral, bien entendu. Bon, on me dit apparemment qu'on a fait le tour de, de la plupart des questions. Euh, voilà, j'espère qu'on vous a aidé, guidé, rassuré dans cette inscription au, au concours. Euh, bien entendu, ça sera disponible en replay. Euh, et pour euh, vous, hein, candidats au, au concours, et puis pour tous nos, nos, nos stagiaires de la promo Marie Curie, euh, vous recevrez un email, je pense, demain. ou demain, je pense, pour vous faire part de vous communiquer un petit peu le lien de ce replay-là. Vous pourrez le regarder à tête reposée. Euh, voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée à tous. Euh, bon courage dans cette préparation au concours 2022. Encore une fois, on est sur une nouvelle année, une année de réforme. Euh, et on, on, on sait que c'est peut-être là qu'on a les meilleures chances de réussir le concours. Donc, euh, si vous hésitez encore... Ne réfléchissez plus, ça peut être aussi votre année. Allez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.